Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo ensemble dans le centre de Cincinnati. Vous entendez peut-être, il y a énormément de musique et aujourd'hui, c'est un Memorial Day, donc c'est un jour férié. Il y a un marathon qui vient de se terminer juste derrière et nous, eh bien, avec Zuzka, on essaye de faire quelques caches par-ci, par-là, euh, au milieu de la foule et ça passe incognito. Incognito, pourquoi Parce que tout simplement, la foule est constituée en grande partie de géocacheurs, donc ça passe tout seul. On fait un event à 11h, euh, juste euh, au milieu de tout ça. Donc ça va être vraiment vraiment sympa. Regardez la vue. Derrière moi, j'ai des buildings, on est dans le cœur de Cincinnati. C'est vraiment magnifique. Alors, je vais pas beaucoup parler dans cette vidéo. Euh, parce qu'il y a beaucoup de bruit, c'est un peu compliqué de filmer, etc. Euh, en même temps. Mais je voulais juste vous dire une petite chose. Je voulais vraiment vous remercier. Puisque nous avons franchi ce matin, j'ai vu le message juste avant de partir de mon hôtel. Les 1000 abonnés sur la chaîne. Donc vraiment un énorme merci. Et juste pour ça, moi et Suzuka qui est derrière en train de loguer une cache. Euh, moi et Zuzuka, on va vous emmener voir la plus grande boîte de jeu caching de l'Ohio. Derrière moi, dans le visitor center, la plus grosse cage de l'Ohio. C'est une énorme, énorme amokane euh, qui sert d'hôtel ATB, etc. Donc, on va aller voir à quoi ça ressemble. Tac. Elle est énorme. Hein. Elle est énorme. Donc, là, on a l'hôtel ATB. Il y, y a vraiment de quoi, il y a un peu de tout. On va essayer de regarder s'il y en a qui doivent repartir en Europe. Les petits logos, les petites euh, boîtes de lumettes du casting. À l'intérieur, il y a énormément, énormément, énormément de goodies. Euh, des, des puzzles, des petites motos, des pièces. Vraiment de, vraiment de tout. <rire> C'est assez incroyable, quoi. Et bien sûr, donc, on a un gros logbook sur laquelle on va venir apposer notre petite touche on va certainement laisser quelques TB on va certainement laisser euh, quelques petites cartes de visite qu'on a fait pour le, le Giga et puis c'est parti Je profite au passage pour faire une petite virtuelle auprès du fameux stade des Reds qui est derrière nous. Le but de la virtuelle est de trouver des informations donc sur une des statues qui est ici. Donc c'est la statue, si je ne dis pas de bêtises et je vais aller vérifier quand même, je crois que c'est John Lee, voilà, Johnny Lee Bench qui est, qui est ici derrière moi. Et euh, au plus, sur cette statue, il y a des informations à relever, euh, des noms à retrouver exactement et à envoyer à l'honneur. Et on doit aller se retrouver un petit peu plus loin pour faire une petite photo pour valider la cache et donc on doit justifier notre présence en faisant un petit selfie avec Pete Roses voilà la statue en pleine action <rire> donc ici en fait sur la place vous avez chaque grand joueur qui a sa statue euh, par exemple là ici on a The Big Dog il euh, y a tous les autres joueurs et vous voyez le stade derrière immense stade en plein cœur de Cincinnati vous voyez on est au milieu des... le quartier d'affaires est juste derrière moi j'ai rendez-vous demain dans le quartier d'affaires juste derrière d'ailleurs dans cette tour... Euh, le... Là et, et vous voyez, donc Suzuka a, a fait son selfie, c'est ça Tu as fait ton petit selfie toi Juste pris une photo. <rire> et voilà, les abonnés, cette vidéo se termine donc on est juste euh, en train de profiter d'un petit event tranquillement. Et, et puis voilà, donc je vous remercie encore une fois. Je vous laisse avec la vidéo d'un petit concert qu'on a vu juste un peu plus haut. Et merci encore vraiment du fond du cœur, du fond de la cache et merci pour tout pour votre suivi et pour les 1000 abonnés, vraiment merci, c'est génial. On se retrouve très vite pour la vidéo des 1000 abonnés et avec un super lot en jeu, je vous, vous le garantis. A très vite les abonnés, ciao ciao